Voyage. Enquête ma terre avec ardeur. Jérusalem, qui descend du ciel auprès de elle, Yeshua. Ma destination est la nouvelle, Jérusalem, Jérusalem, qui descend du ciel. Bientôt je te verrai tel que tu es. Je contemplerai ta beauté pour l'éternité. Tu à mes larmes, les douces. Je suis un enfant